Dites-moi, votre femme m'a dit que certains détails n'étaient pas réglés. C'est exact. J'ai pas encore fini l'installation de la stéréo. Euh, je ne sais pas où il faut placer les enceintes. Quoi C'est tout Mais mettez les où vous voulez, ça n'a aucune importance. Comment ça montrer comment fonctionne cet appareil alors si ça fait Et il y a des parasites sur la terre Bon, je vais t'expliquer, ce n'est pas difficile, tu vas voir. Le meilleur son possible et pour ça je dois tenir compte de certains facteurs, tu sais mais ça m'est égal que le son soit bon ou mauvais, il faut que je me dépêche, vous comprenez Je dois partir Mais pour quelle raison es-tu aussi pressé, dis-moi Pêchez-vous de